Bonsoir, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Que tout va bien. Ici il pleut à Clermont-Ferrand. Euh, mais à part ça, tout va bien pour moi. Ce week-end, du coup, c'était la WikidataCon. La convention annuelle de tout ce qui touche à Wikidata et à Wikibase. Euh, et il s'est dit plein de trucs en trois jours et en plus de 90 heures, je crois, de, de conférences au total. Euh, et j'avais envie de vous en parler, de, de vous reparler de certaines choses que j'ai vues et qui m'ont marqué, qui m'ont plu. Euh, je sais que certains d'entre vous qui me regardent euh, avaient sans doute aussi. Euh, participer, peut-être vu des choses qui vous ont plu, n'hésitez pas aussi à me le dire, puisque comme je disais, il y avait beaucoup de beaucoup de présentations et je les ai pas forcément toutes vues, donc euh, ça m'intéresse aussi d'avoir vos avis. Voilà, j'ai pas de retour dans le chat, mais je vais considérer qu'on m'entend bien. Et du coup, si je passe sur mon écran du coup pour retrouver la page de Wikidatacon, vous pouvez la taper dans n'importe quel moteur de recherche que vous voulez vous trouverez les infos mais je vous redonne le lien ici au cas où bonsoir tout le monde et donc si on va sur le programme et qu'on descend dans le programme dans le programme en ligne avec l'outil prétox qui était pratique du coup, le premier jour, il n'y avait qu'une seule session plénière dans la même salle, euh, où il y avait beaucoup de présentations aussi diverses que variées. Euh, je ne parlerai pas forcément parce qu'elles étaient très intéressantes, euh, beaucoup sur la théorie, notamment comment euh, rendre Wikidata plus équitable pour euh, tout le monde, pour toutes les cultures, pour toutes les choses possibles et imaginables en fait. Il y a eu plusieurs, voilà, décolonising Wikidata ou Reimaging Wikidata qui était très intéressant. Mais donc je suis pas spécialiste. Les vidéos sont en ligne, je vous laisserai les regarder, à la limite, c'est le plus intéressant pour vous. Euh... Voilà, il y avait des une présentation de premier jour quand même sur le Wikidata Query Service. Donc je fais mes présentations tout le mardi soir sur les requêtes Sparkle. Elles sont sur le query service et, et certains d'entre vous, j'en suis sûr, le savent, le query service a parfois des, des limites. Il n'est ne, pas aussi rapide que certains voudraient bien, même si je trouve qu'il est quand même déjà très rapide. Et donc du coup, l'équipe qui est derrière nous a parlé un peu des, des défis qu'il euh, qu devait relever. Et, euh, et voilà. L'accès illimité à toute la connaissance du monde pour tout le monde est quelque chose de difficile. Et effectivement, c'est difficile. Mais il y a des plans pour euh, pour les mois, les années à venir, pour améliorer ça. Et du coup, les équipes travaillent dessus. Je ne vais pas forcément revenir non plus sur tous les détails techniques de ce qui va être mis en place, mais ça devrait euh, s'améliorer ou au moins arriver à continuer malgré la croissance, euh, la croissance très importante de Wikidata. Euh qui est le défi principal actuellement de continuer à au moins offrir le même degré de service Voilà. Euh... Il y a eu beaucoup de discussions autour de Abstract Wikipédia, donc la Wikipédia abstraite, comme on dit en français parfois. C'est un projet de génération de texte euh, similaire à un article Wikipédia, même si c'est pas exactement la même chose. Euh, c'est un projet à côté, c'est pas pour remplacer Wikipédia mais ça peut aider à démarrer une Wikipédia par exemple la Wikipédia en Igbo qui est l'Igbo euh, c'est un, une langue du Nigeria où Toshi nous en a parlé euh, voilà il y a beaucoup de choses qui vont arriver sur un Abstract Wikipédia et ça je vous en parle juste après euh, voilà différentes choses aussi autour euh, l'import de D'éléments autour de, de, de, de concepts de lieux, notamment de temples bouddhistes et autres, c'était intéressant aussi de voir un point de vue extérieur. Voilà, mais ça, c'était la première journée. Et puis, il y avait eu aussi une séance plus conviviale, très intéressante, <rire> mais rien à voir avec Wikidata pour le coup, autour de la culture brésilienne. Voilà. Euh... Le deuxième jour, donc le samedi, il y a eu là beaucoup, beaucoup de présentations. Euh, plus. Alors, déjà, il y avait trois, un... trois sessions en parallèle, dans trois salles. Et euh, on entrait plus dans le vif du sujet, dans les choses concrètes. Euh, J'ai commencé par aller voir Lydia qui nous parlait de qu'est-ce que ça veut dire pour Wikidata le fait que de plus en plus de gens contribuent à Wikidata sans aller sur Wikidata. Le 99% est un peu. Euh... Exagéré, mais c'était très intéressant. Euh, l'idée a lancé une discussion. D'ailleurs, c'était pas forcément une présentation, euh, notamment en termes de qualité des données, de vandalisme, euh, voilà, que, comment on pouvait euh, réfléchir au futur, parce qu'effectivement, depuis le début de Wikidata, c'était c'était dans le dans l'objectif, le, dans, dans le plan originel en tout cas. Euh, mais ça sera de plus en plus vrai avec le temps, c'est qu'en fait, on peut contribuer à Wikidata sans aller dans Wikidata. Euh, je me suis permis d'ailleurs de faire un parallèle avec euh, OpenStreetMap où c'est pareil, il y a beaucoup d'outils différents pour contribuer à OpenStreetMap. Euh, certains où les gens vont jamais vraiment sur le openstreetmap.org, il y a beaucoup de points d'entrée. Et du coup, notamment pour euh, bah, créer un sentiment de communauté, pour que les gens se coordonnent. Euh, voilà. Donc c'était beaucoup de questions, pas forcément beaucoup de réponses, mais euh, c'était intéressant quand même. Il y a le room qui nous dit et c'est mal. Non, je pense que la diversité, c'est pas forcément mal. Euh, par contre, ça pose des défis euh, qu'il faut au moins prévoir. C'était le but de cette présentation. <coughs> Ensuite, euh, la fameuse Sandra Fauconnier nous a présenté euh, euh, OpenRefine, qui est un outil justement de contribution externe à Wikidata, qui est très puissant. C'est aussi ça l'intérêt d'ailleurs pour faire le lien avec ce qu'on je dis juste avant. C'est qu'en en fait il y a des outils qui sont plus adaptés à certains besoins. Et quand on veut créer en masse, notamment des, des centaines, des milliers d'éléments, euh, le faire à la main dans l'interface de Wikidata, c'est pas ni pertinent ni même faisable selon le volume. Euh... Et du coup, OpenRefine est un très bon outil. Euh, par contre, ce genre d'outils comme JOSM d'ailleurs, l'outil. Euh... Pour euh, éditer de façon un peu experte au SM, euh, c'est pas toujours facile à, main, à prendre en main. Donc c'est pour ça qu'il y avait eu une présentation de plus d'une heure sur le sujet. Euh, OpenRefine est un outil qui contient énormément de fonctions et de fonctionnalités différentes. Et même moi j'ai appris des trucs euh, sur le sujet. Euh, du coup, si, si j'étais là, j'ai pas été voir les autres malheureusement. Mais je compte bien regarder au moins tout ce qui tourne autour de structure Data Commons euh, quand j'aurai le temps. Euh, voilà, je ne sais pas s'il si y a des gens dans le chat qui ont été voir autre chose, qui veulent en, en dire deux mots dans le chat, éventuellement. N'hésitez pas. Euh... Ensuite, j'ai navigué un peu entre les trois salles euh, et j'ai rien vu de particulièrement intéressant. Paul Burley qui parlait de de ce que ça change Wikidata pour les concours photographiques était intéressant mais euh, je faisais d'autres choses en parallèle en plus donc c'est pour ça que j'ai pas forcément tout suivi mais c'est très intéressant quand même euh, je veux pas forcément détailler tout donc euh, des projets en plus euh, des pictors je vous en ai déjà parlé isa je crois que je l'ai déjà aussi présenté des façons justement de gamifier de contribuer euh, à, à Wikidata, euh, à Wiki, enfin la Wikibase de Commons en l'occurrence, structure de ta Commons, données structurées de Commons. Euh, voilà. Ensuite, euh, j'ai été retourné voir d'ailleurs, j'ai pas vu ça au final. J'ai vu ça euh, la situation sur les problèmes ontologiques de Wikidata. Et ça, c'était très intéressant parce que Lydia a commencé par nous présenter euh, ben, tous les défis de problèmes de structuration. Et quand on parle d'ontologie, c'est vraiment la, la méta-structuration presque. Euh, notamment tout ce qui est classe et sous-classe dans Wikidata. Et le fait que ça soit très souvent un peu le bazar. Euh, avec des ontologies qui font des boucles parfois, avec des ontologies euh, qui sont incohérentes. Où on a des classes qui représentent deux choses et qui sont. Du coup, il y a des, il y a des chemins qui se croisent, se recroisent en, en dépit du bon sens et qui ne facilitent pas tout ce qui est réutilisation derrière. Euh, il y en a qui pensent que plus on met de données dans un élément et mieux c'est. Et globalement, c'est vrai. Mais quand on parle de classe, c'est que par exemple, un musée, c'est à la fois une sous-classe de bâtiment et une sous-classe d'organisation. Euh, bah on perd un peu, le... On perd le nord. <rire> on ne sait plus de quoi on parle. Et euh, bah, typiquement, quand on parle d'une date de début pour un bâtiment, c'est plutôt une date de construction. Mais quand on parle pour une organisation, c'est une date de création, fondation d'une institution. Euh, et du coup, un musée peut avoir, euh, en tant que bâtiment, avoir été construit en 1950 et euh, l'institution a été créée avant ou après, a déménagé. Une institution peut être dans plusieurs bâtiments, un bâtiment peut avoir plusieurs institutions. Vous pouvez imaginer tous les problèmes. Je simplifie, hein, mais euh, voilà. Dans, dès qu'on parle d'ontologie, si c'est pas propre et c'est pas clair, euh, déjà pour les humains c'est compliqué, mais pour les robots ils peuvent être très facilement, très vite perdus. Et ça impacte euh, bah, la réutilisation, ça impacte tout ce qui est euh, qualité des données aussi, parce que du coup, on, si on fait notamment tous les systèmes de contraintes où on dit euh, un bâtiment doit avoir telle et telle information, et, mais sauf que si c'est à la fois un bâtiment et une institution, ben on est perdu. Je sais que les musées, moi je fais très souvent attention à avoir deux éléments un sur le bâtiment, un sur l'organisation, euh, et ça me facilite la vie grandement. Euh, voilà, il y a aussi tout ce qui est problème de redondance, où parfois on met qu'un objet et à euh, plusieurs valeurs, que ce soit en P31, nature 2 ou en P279 sous classe 2. Et parfois ces classes elles sont redondantes. D'autres propriétés d'ailleurs. Tout ce qui est localisation administrative. On dit que qu'un musée, par exemple, pour rester sur les musées, est situé à Clermont-Ferrand, est situé dans le Puy-de-Dôme, est situé en Auvergne, alors qu'en fait les autres informations se déduisent automatiquement de l'information les plus précise. Et du coup, ça alourdit Wikidata, ça alourdit les créations pour euh, rien. Euh, room dit qu'il fait comme moi pour les musées. Donc euh, j'imagine qu'il parle de.. Ah, il parlait peut-être d'OSL tout à l'heure. Et par contre, il me demande si pour les musées, je fais systématiquement la, la distinction. Et la réponse est oui. Euh, en plus, un des premiers musées que j'ai fait il y a 9 ans maintenant, je crois bien, sur Wikidata, c'était le, le, les champs libres à Rennes. Qui est un bâtiment qui contient le musée de Bretagne, euh, l'espace des sciences, qui est un musée euh, sciences et technologies, du coup, et la bibliothèque. Donc il y avait forcément trois institutions, il fallait forcément séparer. Euh, et je sais que des musées qui sont dans des châteaux, c'est pareil, on a le, le château existait souvent bien avant le musée. Et donc euh, c'est tellement plus simple d'avoir de, euh, deux éléments séparés. Voilà. et oui, et ce que je voulais dire, c'est que du coup, si on sépare, il faut aussi bien penser à mettre un lien entre ces, ces différents éléments pour naviguer de l'un à l'autre. C'est pas non plus l'idée d'avoir des éléments complètement séparés et indépendants. Et le projet monument historique s'occuperait que du château en tant que monument, et le projet musée de France s'occuperait que de l'élément sur le musée. Non, il y a quand même des choses à mettre de l'un dans l'autre et à relier. et Les données sont, enfin, faut pas qu'elles soient isolées non plus. Euh, parce que sinon, bah il ouais, y en a une qui est mise à jour et pas l'autre, ou ce genre de choses. Vous pouvez aussi imaginer tous les problèmes quand des découlent ici. Pareil, du coup, c'était une session assez ouverte où Lydia a fait une présentation de l'état des lieux au départ, mais après a ouvert la discussion où chacun a pu présenter des exemples euh, et des idées de solutions éventuellement. Et d'ailleurs, je pense que la principale solution qu'on a évoquée, c'était effectivement de mettre euh, des éléments séparés pour éviter les, les confusions de, de concepts proches. Euh, voilà, on a parlé de beaucoup d'autres choses. Euh, ça a duré une heure. Je peux pas vous le résumer euh, plus que ça. Euh, voilà. Ensuite, j'ai navigué aussi sur plusieurs salles parce que j'ai dû commencer par voir euh, toujours le voilà les, les, les défis de mettre à l'échelle le Wikidata Quarry Service ou euh, du coup par rapport à la. Présentation de vendredi qui était générale, c'est pareil, c'était plus question euh, qu'à pratique. Et du coup, j'ai regardé le début qui était très intéressant. Euh, mais du coup, après, j'ai switché euh, au bout de 20 minutes sur wiki euh, Wikifonction et abstract Wikipédia, avec Wikipédia abstraite. Euh, Vous étiez. Euh, bah, très intéressant. Alors Ousmedine turquie malheureusement avait pas forcément un, un, un bon micro. Euh, c'était un peu plus compliqué du coup. Euh, mais c'était très intéressant parce que Ousmedine justement il n'est pas forcément très technique. Et donc vraiment il nous montrait bah, la perspective de la enfin, les perspectives de la communauté, euh, comment de l'extérieur on, on comprend un peu cet objet euh, bah, qui est encore en construction, abstract Wikipédia. Euh, les tout premiers débuts d'ailleurs, euh, ça a été annoncé, je crois, c'est janvier ou février 2022, donc dans deux trois mois, où il y aura les vrais, les, vraiment les premiers sites où on pourra participer, même si pour fonction il y a déjà un, un site de test que je présenterai peut-être si j'ai le temps d'ailleurs, qui s'appelle NotWikiLambda. Euh, bref, c'était très intéressant d'avoir le point de vue un peu, voilà, non technicien extérieur de. Comment quelqu'un voit les avantages, les inconvénients aussi, hein, parce que euh, c'est quand même un outil qui sera un peu technique et pas forcément facile. Euh, voilà. Euh, L'Ouzona me demande pour les données structurelles, les données structurées, c'est pas vraiment évident, l'évidence, pour un grand nombre de contributeurs. Bah ben, Malheureusement, oui, c'est ça c'est que les gens font des données structurées sur Wikidata, mais se rendent pas forcément compte de ce qu'ils font. Moi, je le vois très souvent sur, par exemple, quand le père et le fils ont le même nom, et pour lier du père vers le fils ou du fils vers le père, d'ailleurs, peu importe, ils se trompent et ils mettent un lien. Quelqu'un est le père de lui-même parce qu'ils tapent le texte et ils se rendent pas compte que c'est le concept derrière le texte. Effectivement, c'est pas facile, et ça sera encore moins facile, moins facile, non. Mais par contre, ce genre d'erreur sera d'autant plus dommageable quand on passe sur la Wikidata, pas des parce que il va générer du texte la génération du texte fonctionnera normalement mais il va nous faire des phrases qui vont être chelou parce que il va nous dire que john smith est le fils de john smith lui-même il va nous faire un lien vers lui-même ça va pas forcément ça marchera pas euh, la Wikipédia abstrait d'ailleurs je pense va aider à mieux comprendre Wikipédia, Wikidata en ça parce que euh, voilà les gens quand ils auront des mauvais résultats bah, ils se diront peut-être à ah, peut-être que ça vient de là Donc, voilà Ensuite, je suis resté sur cette traque hein, qui est très intéressante et qui est sur mon sujet principal, euh, sur mon sujet préféré sur Wikidata qui tourne tout ce qu'autour des, des Lexem. Donc, euh, Alicia Firewing nous a montré euh, comment débuter à créer les Lexem. Euh, je ne sais plus si elle a donné euh, ses slides, quelques. enfin, ses liens vers les outils. Chaque session, voilà une prêche de présentation et aussi surtout, une... il y a eu un interpad où il y a eu des notes de prise. Parfois, les notes ne sont pas très. C'est pas le bon lien, hein. si, sister project. Si, c'est ça. Ah bah oui, mais c'est parce que c'est un etherpad pour tout. Voilà, c'est cette session-là et effectivement, elle a mis plusieurs liens ici. Euh, notamment Ordia, que je vous ai présenté plusieurs fois, je pense que vous connaissez, mais qui est un outil très bon pour euh, bah, commencer à appréhender qu'est-ce que c'est qu'un lexem et euh, quelles sont les données sur les lexem présentes dans Wikidata. Euh, notamment là, voilà, on va par nombre de langues euh, le russe, l'estonien, l'anglais, malayalam, euh, suédois. Et Alicia a beaucoup contribué sur le suédois. Euh, voilà, il y a plein de liens utiles ici. Euh... Ne dirais pas forcément plus l'exem tout le fort l'exem suggester ouais. euh, en tout cas des outils pour nous faciliter la vie et puis du coup une présentation aussi pour comprendre mieux ce qu'était l'exem euh, Voilà. Euh, dit nous a parlé de, de ce que ça voulait dire aussi pour les langues minoritaires comment pourquoi c'était important euh, dans un monde où la plupart des outils, euh, bah, traduction automatique, génération de texte, etc., quand vous parlez anglais pour lire la documentation d'ailleurs de ces outils ou pour euh, générer du texte, souvent ils vous proposent générer du texte en anglais, euh, ce qui est dommage. Hein. Pour revenir sur le thème de la conférence qui était décoloniser Wikidata, euh, être plus ouvert à la diversité, ben, si on fait tout en anglais, euh, clairement, déjà on a un problème euh, de, de, de, de fondation. De, de, de, voilà, de la culture qui ne marche pas. Louzona nous dit je crois que les slides les slides de Alicia ou de Sadik par contre. Euh, là. là je ne les vois pas là, je les vois pas non plus les terpades. Et du coup c'est le même éterpad pour les deux sessions, discussion, la discussion a été copiée ici. D'ailleurs on voit, vous avez la preuve que j'étais présent c'est que j'ai posé des questions, des questions bêtes d'ailleurs. Hum, pouf pouf pouf, ça c'était midi je suis encore là en train de parler. Hum, mais je crois pas qu'il y a les. Je vois pas les liens. Si tu l'as le lien, le zonage, je veux bien que tu le partages. Ce sera utile pour tout le monde. Voilà. Euh, et par contre, voilà à 2h10, il y a eu Maïr Morshed qui nous a parlé de deux outils qu'il a créés, euh, Ninaï et UdiRun, qui sont un tout premier exemple de comment générer du texte avec les éléments de Wikilata et l'exem Et euh, du coup, c'était super intéressant. Et lui, je crois que par contre, il a lié les slides quelques... Mmh. Non, erreur, pardon. Euh... Prétox, non, ça renvoie vers 20. Raté. Et sinon, si je tape dire est-ce qu'il en parle plus tard Non. non ainsi dit de again. Tac tac tac. Ah si Big Bucket, là je liens, je donne le lien vers le code lui-même du coup. Euh, mais il n'y a pas le lien vers les slides. Bon, je vous mets le lien vers l'outil. Euh, du coup, c'est un outil qui est codé en Python, si je me souviens bien. Est-ce que c'est écrit quelque part Si je vais rendre un code ici, ouais. Init.py, c'est bien du Python. Euh, du coup, c'est deux outils qui fonctionnent ensemble. Euh, le premier euh, comprend comment est structurée une langue en fait, plus ou moins. Je simplifie. Euh, voilà. Euh, et le deuxième, hop là, donc, Odiron, euh, lui se sert de générer le texte. Vu l'icône, effectivement, je n'avais pas fait gaffe, mais c'est l'icône de Python ici. D'ailleurs, je me peux agrandir mon écran, peut-être pour vous un peu. Voilà. Donc, le premier comprend comment fonctionne une langue, comment elle est structurée, ce qu'on appellerait plus ou moins la grammaire, mais la grammaire, c'est le côté linguistique de la chose. Là, on est plutôt dans le côté traitement des langages naturels. Même si c'est une grammaire aussi, d'une certaine façon. On parle aussi de grammaire en informatique. Et donc, voilà. Et donc du coup, vous voyez d'ailleurs que euh, les derniers édits de... Euh, ici, normalement, on a dans les langues, le français qui a été ajouté. Et ça a été ajouté grâce à mon aide, parce qu'en fait, juste après la session, on a fait une pause avec euh, Maïr et on a regardé comment on pouvait générer des textes en français. Euh, donc pour, pour l'instant, il peut juste conjuguer le un, un verbe en français, un verbe simple mais euh, voilà et en fait ça fonctionne en c'est voilà l'exem c'est purement du vocabulaire il y a un peu de côté grammatical mais c'est surtout le vocabulaire lui-même et en fait il y a besoin d'un programme entre les deux pour lui dire euh, bah ça c'est un verbe ça c'est un, un pronom personnel et comment le pronom personnel interagit finalement avec le verbe lequel vont ensemble euh, on peut penser notamment pour un exemple simple à tout ce qui est accord en français, par exemple, l'adjectif s'accorde. Enfin, plein de choses s'accordent en français, d'ailleurs. Le, le verbe s'accorde avec le sujet, par exemple. Je bouge, tu bouges, nous bougeons, vous bougez. On voit que le verbe on prend des formes différentes. On rajoute un S, ONS, EZ, etc. En fonction du sujet. Ce qui n'est pas le cas dans d'autres langues. En... C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il avait commencé par celle-là. C'était le suédois et le bengali. Euh, le verbe reste le même. Par exemple, euh, je ne sais plus trop euh, parler suédois, j'ai déjà oublié, mais euh, je parle, y'a Teller, tu parles, d'où heure vous parlez, et, vous, il parle, euh, etc. C'est toujours heure c'est toujours la même forme. Ce qui simplifie vachement la conjugaison. Au passage, apprenez le suédois si vous ne les aimez pas, les conjugaisons. Euh, euh, mais du coup, euh, bah, ça, c'est des choses qu'il faut lui dire. Il faut lui dire bah, en, en, en bengali, en bengla. Ou en, en euh, euh, svenska, suédois, euh, bah, tu n'essayes pas de conjuguer parce qu'il n'y a pas de conjugaison. Euh, pareil, du coup, les adjectifs s'accordent avec le nom en français. En anglais, euh, les adjectifs sont invariables, s'il me semble bien. Euh, il oui, n'y a pas de genre en plus de son pour les noms non plus en anglais, vraiment, donc voilà. Euh, pas vraiment, en tout cas. Mais.. Euh... One different thing, two different things, différentes, ça reste la invariable. Voilà. Euh, si vous parlez Python un petit peu, n'hésitez pas à regarder. Et euh, si on va sur Twitter, si on va sur ma page Twitter d'ailleurs, hop là, on peut voir que j'ai posté un exemple. Euh, quelque part j'ai posté beaucoup de trucs pendant wiki data donc ça va être compliqué de le retrouver du premier coup mais on va y arriver voilà donc j'ai fait un mini hackathon avec Maier comme je disais je vais vous donner le lien ici et du coup il faut donner un code et il faut lui dire ça c'est le code voilà en l'occurrence il est assez court parce que c'est une sous fonction il faut lui dire du coup le concept de bouger est bien le, on parle bien d'un concept, un élément Q hein, sur Wikidata d'ailleurs, hein, qui est le concept du mouvement. Et on lui dit, bah fais une sentence avec le mouvement quand euh, le locuteur est l'agent, celui qui fait l'action, euh, quand il écoute l'action, hein, c'est-à-dire que quelqu'un d'autre le fait qu'il écoute ce qu'on lui dit, au singulier, au pluriel. Euh, et tout ça, à chaque fois, on lui dit, c'est au présent. Donc on, voilà, on lui donne les informations. Les métainformations. Fais-moi une phrase sur le concept de la personne bouge. Le locuteur bouge en l'occurrence et met la moi au présent. Et il nous génère en résultat. Je bouge, tu bouges, nous bougeons, vous bougez. Pour l'instant, ça n'a pas l'air d'un grand chose comme ça. Hein, c'est juste sujet verbe. Mais euh, on peut imaginer que la fonction après prendra d'autres arguments. Euh, euh, euh, par exemple, euh, là, c'est l'agent. Mais euh, après, on pourra mettre le, le. Comment on appelle ça en français COD, COI, Les compléments d'objets, direct ou indirects en l'occurrence. On pourra mettre des compléments circonstanciels. Hier, je bougeais. Demain, tu bougeras. Euh, ce genre de choses. Et puis d'ailleurs, il pourra vérifier. On peut pas lui dire euh, fais un futur avec un complément circonstanciel euh, au passé. Hier, je bougerai. Euh, Hier, je vais bouger. Il peut générer la phrase, hein. ceci dit, elle est grammaticalement constructible, mais je pense que ce serait typiquement le genre de truc qui nous donnerait une alerte. Il y a une incohérence, ce genre de choses. Et du coup, on imagine que quand on va plus loin, quand on ira dans Wikipédia abstrait, eh bien, on lui donnera Marie Curie il saura que Marie Curie c'est une femme. Et euh, qu'elle a eu une distinction qu'on appelle prix Nobel. Et il fera une phrase euh, Marie Curie a reçu le prix Nobel à telle date. Et il mettra tout euh, au bon temps, au, au bon verbe, au bon, tout ce qu'on, tout ce qui peut être bon à faire. Voilà. Et donc, euh, et donc voilà. Pour brièvement résumer ce que ça donnera, l'exemple. Euh, puis là, du coup dans mon tweet je redonne Mais bon pour quelque chose qui a été fait en quelques jours pour le code général, la structure et puis en une heure pour expliquer dans ce code comment fonctionnait le français Je trouve que c'est déjà pas mal et très prometteur euh, de ce que pourra faire du coup euh, ensuite euh, euh, la Wikipédia, enfin les Wikifonctions, parce que ça typiquement ça, ça deviendra une Wikifonction en fait chacun des sous bouts et une fonction puis ça fera une fonction générale qui a pas des sous fonctions mais euh, euh, je trouve, perso, moi, je trouve ça déjà super cool je ne sais pas si je vous ai convaincu ou si vous avez compris mais, euh, mais j'espère et euh, sinon du assaut dans quelques mois ou années vous verrez en, en action comment ça fonctionne et ça devrait être très intéressant. Et ça fonctionne, ce qu'on appelle sur les universales des padanci, les des, des annotations de phrases. Mais en fait là, on part à l'envers, on parle de l'annotation et, euh, et il nous dira euh, dans l'autre sens construit la phrase avec ça. Donc c'est le genre de schéma comme ça. On dit qui fait quoi euh, Qu'est-ce qui est sujet l'un de l'autre Qu'est-ce qui est machin et en fait, souvent c'est fait, comme je disais, ça peut être fait à rebours, hein. on prend une phrase et on l'analyse. Euh, la plupart des gens ont fait ça en primaire. Hein. Où est le sujet dans la phrase, où est le complément d'objet, etc. Lesquels sont liés auxquels et, euh, Voilà, mais on peut partir dans l'autre sens. Du coup, c'est l'idée des Universal Dependency, c'est qu'on part du schéma et qui génère la langue correspondante. Euh, voilà, la fonction des mots dans une phrase est.. Euh et où il sait, et c'est du coup, likes les verbes, etc. Ça repose sur toutes les notions de un sujet, objet, qui sont pas très loin d'ailleurs de ce qu'on fait en avec les données structurées sur un Wikidata. Et Dalf trouve ça super cool. Ah, euh, hop là, donc du coup, merci pour le lien vers les présentations nous Est-ce qu'on va trouver celle que je voulais J'en vois donc qui sont intéressants. Je parlerai plus tard. Euh, comment s'appelait la présentation de Meyer déjà exactement? Je ne la vois pas. Il l'a peut-être pas encore mis. Dommage. Dommage. Tant pis. Bon, ça fait déjà une demi-heure, si je veux un peu plus balayer tout pour vous donner un aperçu, je vais avancer. Voilà, et après différentes discussions sur les langages, et comment chaque langage marche, et comment chaque langage marche différemment, et il nous faut une structure, euh, alors commune, c'est pas vraiment le mot, mais une structure qui puisse comprendre toutes les langues, même s'il y a des bouts qui seront totalement isolés, donc c'est pas vraiment en commun dans ce sens-là. Donc là, justement, on a profité de la pause pour un, pour faire le hackathon, pour ajouter le français dans cet outil avec Maïr. Ensuite, j'ai été écouté, enfin, j'ai vu la future directrice de la fondation, Marianne Iskander, écouter euh, bah, les différents Wikimédiens qui étaient présents et qui voulaient prendre la parole pour répondre à des questions sur comment on imagine le futur de, de Wikidata, en l'occurrence. Euh, Mariana, qui commence en janvier ou en février aussi 2022, je crois, à la fondation, donc qui est pas encore là, mais qui déjà est engagée dans la communauté. Euh, je trouve ça très cool de sa part, très intéressant comme euh, ne serait-ce que la démarche, et qui commence par du coup euh, ce qu'elle appelle le listening tour, un tour pour écouter plein de sous-communautés. Donc elle a été, euh, il y avait la Wiki Convention euh, Amérique du Nord il y a une ou deux semaines. Ou elle a parlé elle a écouté les problèmes spécifiques au, au, à l'Amérique du Nord. Euh, là, elle a écouté les problèmes spécifiques à Wikidata, etc. Et elle posait des questions très générales, mais euh, qui vraiment, euh, elle lui permettait de mieux comprendre le mouvement. Et nous aussi, qui nous permet finalement de réfléchir à ce qu'on fait et pourquoi on le fait. Notamment, qu'est-ce qui nous motive à contribuer et à prendre part à Wikidata Ben, c'est vrai que parfois, on est pris la tête dans le guidon à ajouter des choses. Euh, et je trouve que c'est toujours intéressant de, bah de faire un pas de côté, de revenir sur mes. Pourquoi je fais ça, pourquoi je fais ça comme ça aussi parfois, pour qui je fais ça, etc. etc. Qu'est-ce qui rend la communauté Wikidata spéciale il y a eu des. Euh, sur les terpads, euh, là les l'Etherpad a été très rempli, si je me souviens bien. C'est ça, toutes les questions, il y a eu des gens qui ont répondu beaucoup de choses. Sur, bah voilà, qu'est-ce qui les motivait, bon, ça c'est très bien, mais qu'est-ce qui rend la communauté spéciale Ça, je trouve que voilà, il y a eu beaucoup de choses dites très intéressantes sur l'ouverture de Wikidata, le fait que ce soit une communauté qui est en croissance, qui est dynamique. Yann qui tacle un peu les autres en disant que c'est une communauté qui est très orientée, concrète vers les résultats et qui se prend pas la tête avec des questions de wikipolitics euh, autant que les autres projets je sais pas si c'est totalement vrai mais on se prend moins la tête peut-être voilà quelqu'un qui dit que c'est très diversifié très ouvert ça s'est revenu plusieurs fois que c'est une communauté vraiment un site assez unique parce que du rdf et des données sémantiques vont atteint de plus en plus euh, dans le monde euh, internet hum. mais le fait de pouvoir modifier les données comme ça c'est assez spécifique au Wikibase, en tout cas au moins et à Wikidata en particulier, qui a été la première Wikibase d'ailleurs. Voilà adele qui dit que c'est de l'information directe qui peut être réorganisée facilement avec plusieurs modèles. Ça, c'est que la réutilisation de Wikidata qui est derrière cette idée est très importante. Euh, bah moi, j'ai dit que c'était un pont entre les autres projets aussi. Ça permettait de relier pour ceux qui se souviennent des débuts de Wikidata il y a 9 ans. On a découvert énormément de doublons euh, sur certaines wikipédia ils avaient créé deux articles indépendants sur le même sujet sans s'en rendre compte finalement et c'est en remettant en commun avec wikidata qu'on s'en est rendu compte et moi ça m'a marqué comme euh, c'est ce que je disais même si wikidata marche n'aurait pas marché à l'époque même s'il avait disparu il nous a quand même au minimum permis de faire un sacré ménage dans, dans les doublons de wikipédia et rien que ça euh, merci wikidata John Samuel qui nous dit que c'était euh, c'est multilingue, ouvert, lié et des données structurées. Et euh, Léa Lacroix qui nous parlait de la curiosité, euh, de l'ouverture à essayer des nouvelles choses, l'innovation. Euh, que c'est multilingue, constructif et euh, supportive. Euh, que ça apporte du soutien la communauté est vraiment très intéressante et puis après bon il y a eu plein d'autres questions je vais pas forcément tout détailler euh... et puis de toute façon on n'a pas eu le temps de faire toutes les questions malheureusement euh... mais c'était très intéressant encourageante oui c'est un très bon exemple une bonne traduction de, de l'idée de supportive en l'occurrence dans le contexte c'est ça donc vous voyez aussi que le chat était en feu pour écouter euh, Mariana nous écouter. Et euh, il y a eu énormément énormément de commentaires. Euh, jao Péchanski qui animait, qui faisait un peu le maître de cérémonie, euh, passer le micro à chacun pour euh, parler correctement euh, dans l'ordre. Euh, parce que oui, les Wikidatiens ne sont pas toujours très disciplinés, a fait un super boulot, je trouve. Mais du coup, voilà, il y a eu beaucoup de choses très intéressantes. En plus, Adèle, donc j'ai mentionné vite fait tout à l'heure, parle pas très bien anglais, donc il a parlé en français. On a pu traduire ce qu'il disait. Euh, bah ça, c'est aussi très bien. de Ça montre qu'on est une communauté multilingue, pas que sur Wikidata, dans les fêtes aussi. Voilà, il y a eu énormément de choses. Euh, voilà, puis à 18h42, du coup, on s'est arrêté après l'heure de fin d'ailleurs, officiellement. Euh, voilà, Alors ensuite j'ai encore switché d'une séance à l'autre, mais je suis allé voir Frédéric Julien et Simon Villeneuve, donc euh, nos amis canadiens qui travaillent notamment sur le projet euh, autour de tout ce qui est euh, cinéma, art, euh, théâtre euh, et plein d'autres choses en l'occurrence. Euh, ben voilà, qui repart des problèmes d'ontologie aussi. Ben, là, typiquement, ça c'est exactement l'exemple dont je parlais tout à l'heure. La date de construction, enfin la date inception en anglais, il n'y a qu'un seul mot, mais en français ça se traduit autant par date de fondation que date de construction. Et pour une organisation et un building, ben, ça veut pas dire la même chose, et c'est problématique. Et donc euh, il parlait de voilà, des solutions, de mettre sur deux éléments euh, pour éviter les conflits, les, les mélanges de concepts. Euh, il a parlé évidemment du rapport de contraintes euh, p31 et eux ils venaient de leur exemple personnel du monde de la culture euh, voilà wiki project performing arts travail et ils, ils tombent régulièrement sur des problèmes de ce genre donc euh, voilà tout un tas d'exemples et la scala en tant que euh, le bâtiment euh, le théâtre de la Scala, la compagnie d'opéra, et comment les deux euh, opérateurs permettent de lier l'un l'autre, etc. Comment le fait que Wikidata repose sur les sources, et que les sources elles-mêmes parfois font la confusion. Euh, du coup, comment ne pas nous faire la confusion quand les autres font la confusion euh, Et en plus, là, la Scala, on voit que par exemple, il y a l'orchestre de la Scala, qui est bien l'orchestre du théâtre, euh, enfin de la compagnie, et pas l'orchestre du bâtiment. Même si en langage courant on dit bah, c'est l'orchestre de l'opéra du bâtiment, mais c'est bien l'orchestre de c'est bien une, une filiale quelque part de l'organisation plutôt. Enfin, en tout cas c'est comme ça qu'il faut l'imaginer. Euh, donc voilà ils parlent ils ont des requêtes d'aide pour repérer toutes les erreurs comment les corriger etc etc. Euh, C'était aussi très intéressant. Ah oui, c'est ça Frédéric fait partie de la Capacoa, qui est donc l'association la, canadienne. Ça existe en français, Capacoa. Comment ça se dit en français Plutôt qu'elle essaie de retraduire en anglais. Vu que les Canadiens sont bilingues, normalement sur leur site, je peux trouver. L Association canadienne des organismes artistiques. Canadian Association for Performing Arts. Euh... Voilà, qui du coup regroupe en plus tout un tas d'institutions, d'associations, d'organismes artistiques très différents. Euh, aussi bien d'ailleurs des choses éphémères, théâtre de rue, que des choses très structurées, hein, des théâtres qui existent depuis plus longtemps que le Canada pour certains. Voilà. Donc euh, c'était très intéressant. Par contre, là aussi, je ne suis pas resté jusqu'à la fin. C'est le piège en fait de savoir que les, les sessions étaient filmées, c'est que je me dis Oh, je rattraperai plus tard euh, ce que je ne ferai peut-être pas d'ailleurs toujours. Et euh, du coup je suis allé voir Olaf Jensen. Alors ça je vais vous en parler un peu parce que Olaf Jensen qui a présenté 50 choses cool qu'on peut faire avec les, les trésors des collections, collection highlights, comme on dit en anglais, euh, qui correspondent plus ou moins à ce qu'on appellerait ouais, les trésors, les, les pièces les plus intéressantes d'un musée par exemple. Donc euh, lui il travaille euh, à la bibliothèque euh, royale nationale des Pays-Bas, National Library of the euh, Netherlands, voilà c'est ça. Et euh, je suis totalement d'accord avec ce que dit Galeroux, mais elle était vraiment impressionnante, c'était euh, super intéressant. Et en plus, il partait du constat que voilà ces trésors, eux, sont euh, mis en ligne, euh, ils sont déjà numérisés. Et ils ont déjà plein de pages sur voilà les quelques albums, euh, euh, objets, ou autres les plus intéressants. Euh, je vais prendre les Amicorum albums là. Voilà. Voilà. Chacun de ces objets a une page. Alors en plus, je peux passer. Alors non, celle-là typiquement cette page n'existe qu'en néerlandais et pas en anglais. Je peux pas cliquer sur le lien pour passer en anglais sur celle-là. Dommage. Déjà voilà premier problème de leur site. Et que ces pages-là, elles sont pas forcément beaucoup vues ou pas autant que mériterait l'importance de l'objet entre guillemets. Euh, il nous a un peu parlé, de, voilà, de, des problèmes qu'ils rencontraient de leur côté et comment finalement Wikidata leur a fourni euh, la plateforme et la structure parfaite pour mettre en valeur tout ça. Comment une fois que les données étaient dans Wikidata, ils ont créé ple euh, plein, plein d'outils, plein de trucs autour ou grâce aux outils d'ailleurs. Et ils ont pu rendre euh, voilà, euh, la, voilà la, la structure hein, wikimedia offre euh, une boîte à l'ego il a appelé ça j'aime beaucoup l'idée du couteau suisse ou de la boîte à l'ego mais offre en tout cas un, un espace euh, qui est cohérent qui est euh, libre et gratuit qui est illimité ou qui est presque euh, qui est durable a priori. Wikipédia existe depuis 20 ans, Wikidata depuis presque 10 ans maintenant, enfin plus de 9 ans, on passait le 9e anniversaire. Qui est accessible au, par au public et à participatif, enfin, ça présente que des intérêts pour améliorer la visibilité et la découvrabilité des informations de ces collections. Et donc du coup, il nous a montré. Alors lui, il a mis ses diapos en ligne par contre. Non, ça c'est pas la diapo, c'est en fait parce que ces diapos sont basés sur une une série d'articles de blog en anglais que je vais vous partager ici. Euh... Et du coup, c'était super rapide, mais super intéressant parce qu'il a vraiment montré enfin tous les petits outils. En fait, il a fait euh, tout ce qui a été présenté pendant trois jours. Lui, il a réussi à le présenter à une demi-heure. Euh, voilà, puis du coup, il travaille avec Vera. Euh... Ils ont fait des super trucs. Euh, voilà, si on regarde autour, autour des images, notamment les outils de structure Data Commons, le fait que, en, en plus, parfois il, il est revenu sur des choses qui, euh, pour nous, Wikimédiens, nous semblent évidentes. On se dit, ah bah oui, euh, par exemple, si on est sur une image, on a un bouton pour la télécharger en plusieurs formats, en plusieurs tailles d'écran. Et nous, on oublie même qu'il est là, parfois, ce bouton-là, tellement c'est évident maintenant pour nous ah, ça fait 20 ans qu'on a cette fonctionnalité on s'en rend pas compte euh, mais en fait pour quelqu'un qui euh, par exemple ne saurait pas découper un fichier à la bonne taille veut un fichier directement de petite ou de très grande taille bah, le fait qu'on ait ces petits boutons qui nous permettent de de, de, de voir 1 2 3 4 5 6 tailles différentes de fichiers euh, 1 2 3 4 5 6 avec la taille 1, voilà. et ben bah, c'est tellement pratique en fait on s'en rend même plus compte mais c'est génial euh, le fait qu'on ait les données euh, de façon propre toujours de la même façon ça permet facilement quand on est sur une page de retrouver sur notre page le, les mêmes infos de comparer facilement par exemple le fait que là bah, ça reprenne en plus des choses de wikidata encore mieux euh, que ça renvoie vers les liens qu'on met en avant les logos des, des institutions des choses qu'on fait un peu automatiquement maintenant qu'on oublie euh, mais qui euh, en fait euh, on s'en rend pas compte parfois mais sont vachement avancés dans, dans un univers où les, notamment les institutions culturelles sont pas forcément euh, hyper avancées, pas autant toujours. Donc euh, voilà, il a parlé beaucoup des coordonnées et comment une coordonnée permet facilement, euh, voilà. En l'occurrence, il y a montré ça, c'est parfait comme exemple. C'est une vue d'époque qui a été euh, téléchargée sur euh, sur Commons. Où on a mis la coordonnée du coup on peut cliquer la coordonnée donc on parle du fichier là on met les données là quand on clique sur une coordonnée sur commons on peut automatiquement arriver sur une page qui peut nous renvoyer soit vers la carte open street map soit vers la vue et là la vue ce qui est intéressant c'est que voilà cette image qui a été prise ok et quelle date du coup 1680 vers 1694-1697, donc il y a un, euh, presque 300 ans. Et quand on voit la vue Open Street Map maintenant, parce qu'on peut passer sur Open Street Map, euh, Google Street View, pardon, on voit que finalement le, le bâtiment n'a pas forcément beaucoup changé en 300 ans. On voit le même bâtiment à gauche et le même bâtiment ici. Donc quelqu'un qui cherche, on voit d'ailleurs qu'à l'époque il y avait des arbres de l'eau et maintenant il y a toujours des arbres d'ailleurs. 300 ans plus tard, ça ne doit pas être le même arbre, mais c'était déjà à l'époque. à Gallo room qui j'attendais quelqu'un qui râlerait euh, qui dit que voilà c'est une vue google street view euh, du coup c'est presque parfait c'est pas tout à fait parfait euh, mais en même temps moi j'aime bien l'idée que sur les projets wiki on fait au plus possible on en a en avant du libre et on fait au mieux avec le libre, mais que finalement on prend pas parti si les gens veulent aller sur d'autres outils on leur donne les liens pour aller vers d'autres outils parce que parfois ce que veulent les gens les gens savent pas forcément ce que c'est que le libre comment ça fonctionne s'ils s'en rendent pas compte et qu'ils utilisent du libre sans le savoir c'est presque dommage mais à la limite tant mieux euh, mais s'ils veulent ne pas utiliser du libre s'ils sont plus à l'aise s'ils connaissent wiki euh, euh, s'ils connaissent euh, s'ils sont plus à l'aise avec euh, google street view ben, enfin on va pas empêcher les gens finalement on va pas bloquer les gens à rester dans du libre la liberté c'est aussi de sortir du libre parfois un peu alors on passe sur des sujets philosophiques, euh, peut-être que Galorum mais en train d'avoir de, de l'urticaire. Je sais que tout le monde n'est pas forcément d'accord avec ça. Mais moi je trouve que c'est important d'être ouvert, y compris à ce qui n'est pas forcément libre. Sachant que là, on propose les liens, hein, on force pas les gens, on n'intégrera pas les images Google Street View dans Wikipédia, ça c'est hors de question. Euh, ce qui est dans Wikipédia, c'est le libre Mais voilà, tout comme finalement quand on est dans Wikipédia, sur un article sur un sujet, et qu'on cite un livre. Mais le fait que le livre soit copyrighté n'empêche pas qu'il sert de source, n'empêche pas qu'il soit intéressant, que les gens puissent vouloir aller plus loin. Et en l'occurrence, pour les images de, de rue, je vais faire un troll, mais il n'existe pas d'alternative libre, puisque le, la seule alternative un peu libre qui existe, qui s'appelle euh, Mapillary, euh, techniquement, n'est pas vraiment libre non plus. Donc euh, bon. En l'occurrence, sinon on leur donnerait rien, et ce serait triste, je trouve. Voilà, donc il nous parle de métadonnées, etc. Là il parle des données structurées, des images, euh, ils montrent aussi le côté multilingue, parce que bah, comme on l'a vu sur la, leur page de leur propre site, ils ont un bouton pour traduire en anglais, mais ça marche pas toujours. Et là voilà, les informations de, de, de cette vue, notamment ce que ça représente, etc. Bah, C'est euh, en langue originelle néerlandais ici, mais en français, en russe, en chinois. Ma pilari appartient à Facebook maintenant, et ouais, c'est ça, il me semblait que ça avait été racheté par quelqu'un. Ce qui prouve que c'était pas vraiment libre au départ, parce que si ça avait été sous une. dans un commun numérique, ça n'aurait pas été rachetable. <coughs> on clôt la parenthèse. Voilà comment on peut taguer précisément une image en disant bah, ça, c'est ça, ça c'est ça. Et là du coup c'est tout en néerlandais, vous comprenez pas moi non plus. Enfin, c'est la porte, d'eau en anglais. Mais on peut aller plus loin. Tiens, Erwan me parle d'un outil que je ne connais pas, carte à view. OpenStreetView, puis et ben Je me le note dans un coin. Euh, je regarderai. Euh... Oh, cool. Je regarderai définitivement. Merci Erwan pour la mention. Peut-être que j'en reparlerai une prochaine fois d'ailleurs. Ok. Euh voilà il a aussi beaucoup parlé de comment on peut faire en, ensemble à plusieurs comment euh, des gens qui connaissent euh, qui sont de l'autre côté de la planète peuvent participer enfin, il y avait plein de trucs intéressants voilà il ben, montre le isa dont j'ai brièvement parlé tout à l'heure mais comment on peut facilement taguer une image euh, voilà par exemple là sur cette image dire que ça met une hirondelle euh, un oiseau un arbre euh ça j'ai déjà oublié ce que c'était comme outil mais euh... enfin, voilà, il y a plein de choses qui sont possibles et qui sont super cool et, et en fait ce que j'ai surtout retenu c'est qu'on fait des trucs cool qu'on oublie qui sont cool parfois et que bah, c'était intéressant de voir quelqu'un qui vient de l'extérieur et qui nous dit que voilà nous on râle sur les, les outils on aimerait bien qu'ils soient plus puissants plus rapides et qu'ils fassent le café pour un... gratuitement mais d'un point de vue de... En plus, il vient quand même de la Bibliothèque nationale hein, des de... Pays-Bas. Ce n'est pas une petite institution. Ils ont quand même aussi de gros moyens. Mais ils se rendent compte que ben, parfois on fait mieux que souvent même. Même s'ils ont leur rôle à jouer, parce qu'en tant que Bibliothèque nationale, ils ont euh, plein d'informations. Et donc là, je vous ai montré le blog 4, mais en fait, il y en a plein partout. Euh, le... La partie 5 est sur le fait qu'on ait des outils multilingues, enfin plusieurs formats. Donc là, il repart des Lego, évidemment. Mais voilà, on peut interroger en Sparkle, récupérer en CSV, récupérer en JSON, récupérer en XML. Il y a plusieurs formats. Et ça, c'est pratique parce que, pareil, euh, certains préfèrent un certain format. Et convertir d'un format à l'autre n'est pas toujours simple. Ou en tout cas, au minimum, requiert une étape supplémentaire après. Et nous, sur les outils Wiki, souvent, on fournit nativement plusieurs formats différents. Et chacun peut choisir s'il préfère le JSON ou le XML. Moi, ben, typiquement, le XML, plus le temps passe et plus ça me donne de l'urticaire, je préfère le JSON. Mais euh, voilà, et si on relie avec d'autres outils, il y a des outils d'ailleurs en, en entrée, ils acceptent que du JSON ou que du XML, même si on n'aime pas ou on connaît pas le XML, euh, le fait qu'ils prennent ce qu'on voulait, c'est pratique. Et donc voilà, là, il nous parle de plein de trucs techniques. Euh, S'il y avait qu'une chose à retenir de, de, de ces trois jours, c'est vraiment les bah, 50 euh, nouvelles choses cool que vous pouvez faire hein, autour de vos collections. Euh, que je réappliquerai moi d'ailleurs pendant ma résidence euh, en partie. Que j'ai d'ailleurs déjà, je... il y a certaines choses que j'ai déjà fait sans euh, attendre qu'ils me le disent. Voilà, euh, Susanna nous a parlé de Wiki Documentaris après c'est toujours intéressant euh, avec Bautiste à toi, tout cas et euh, Berthe. Je me souviens plus si était Berthe était là, mais bon. peu importe. Euh, je ne vais pas en parler plus que ça parce que 25 minutes c'était très dense et Wiki Documentaris, euh, il y a plein de choses à en dire. Mais documentarise un peu comme Resonator qui prend des données pour en faire une visualisation plus sympathique et qui fait d'autres choses autour. Wikidata c'est pareil, il peut prendre plus d'informations, puis on peut même contribuer. Enfin, il y a plein de choses derrière euh, Voilà. Ensuite, je voulais aller voir Yamen, mais j'ai pas été, pas eu le temps. Et j'ai switché, j'ai été voir Eric et Kat, et surtout Kat qui parlait sur les schémas dans Wikidata. Euh, pareil, quelque chose de très technique là, il est moins simple. Je ne vais pas vous en parler plus que ça, mais les schémas c'est un peu des contraintes sous stéroïdes qui permettront, je pense, de faire des super trucs. Euh, le jour où l'interface sera plus simple à utiliser et où il y aura des meilleures documentations pour que chacun en fasse des choses, euh, les schémas il y a vraiment un gros potentiel derrière. Et donc, euh, bah, comme je disais, c'est pas forcément simple actuellement, c'est pour ça que 4 a pris euh, presque plus du enfin, une heure pour expliquer comment écrire et comment faire. Gallerou nous dit j'ai appris qu'on avait un espace de nom de nom E, oui effectivement sur Wikidata. Euh, si vous allez sur Wikidata, c'est l'espace je vais parler vite fait des espaces de nom pour ceux qui connaissaient pas mais si je cherche chien par défaut, je suis dans l'espace de nom principal et il me trouve chien euh, l'élément Q. Enfin, l'entité élément qui commence par un Q. Si vous cherchez avec L2.chien Là vous êtes dans l'espace de nom euh, Lexem. Et donc c'est aussi une entité Wikidata, mais c'est un Lexem et puis un élément. Et donc du coup il vous. Voilà, L241. Mais on peut aussi chercher E, E humain. Et on tombe sur une entité, l'entité E10 par exemple pour les êtres humains, qui dit avec un code très chelou, mais qu'un humain normalement a un lieu de naissance, un lieu de mort. Une date de naissance, une date de naissance, un nom, un prénom, une famille, etc. etc. Et on peut dire bah, combien il y en a, combien il est censé y en avoir, point d'interrogation, ça veut dire zéro ou plusieurs, un ou plus, l'étoile zéro ou plus, etc. etc., etc. Euh, le code est assez horrible, et en plus là moi j'ai fait un gadget pour que ça soit colorisé, sinon c'est tout en noir et c'est encore moins lisible. Voilà. Et tout d'ailleurs, comme si on cherche P P situé, par exemple, on tombe sur une entité euh, euh, propriété. Gallo room nous dit que c'est plus simple à comprendre si on est passé par du Sparkle, et effectivement, on reconnaît une structure qui ressemble au Sparkle, mais en fait... Euh, euh, Comment dire ça En fait, c'est le fait que Sparkle et donc Chex, qui est le langage qui permet de faire les schémas, euh, reprennent tous les deux en fait le RDF. En fait, il faut surtout, c'est ça qu'on oublie parfois, mais derrière Wikidata, les données elles sont en RDF, en triplé. et en fait c'est parce que c'est pour ça que si retrouve aussi voilà, il y a un élément, une propriété, une valeur, sujet, verbe, complément, c'est toujours la même logique de tripler de trois choses les unes après les autres, euh, dont ils font se souvenir pour euh, comprendre ce code. Qui est très visible en Sparkle, qui est sans doute là, on ne sait plus visible actuellement. En Sparkle, mais en chèque, elle réapparaît aussi. Du coup, cette notion de triplé, euh, voilà. Kat a dit plein de choses euh, que je ne vais pas pouvoir non plus. Euh, Est-ce que dans les terres il y a deux trois trucs importants que j'aurais raté? Euh, L'Ozona nous dit avec entity, c'est recoin en plus balèze, par exemple. Euh, oui, complètement, c'est une façon de voir les choses. Euh, C'est une façon de voir les choses, effectivement. Il euh, y a eu des notes euh, qui parlent du langage à Il y a un schéma qui commence par un E2. Il y a des outils, l'outil Chef Designer que j'ai découvert. J'ai pas eu le temps de le tester, mais euh, ça a l'air assez magique. On lui donne une dizaine, une centaine d'éléments et il essaye de trouver le schéma tout seul en trouvant les points communs entre les éléments qu'on lui a donné. Eh ben c'est trop cool parce que du coup, elle a créé un schéma le E332 sur les, les nuages. Je crois qu'elle a fait ouais, les nuages. D'ailleurs, je vais en profiter pour dire que c'est les nuages. Euh, sur les nuages, elle l'a fait en littéralement 3-4 clics. C'était magique, c'était génial. J'ai vraiment surkiffé. Donc, les nuages, euh, c'est ça, ça les nuages du coup, forme de nuages, ouais, les types de nuages en fait cumulonimbus nimbus euh, etc. stratus quoi. c'était vraiment pas mal vraiment vraiment euh, bluffant par contre ces techniques donc il faudra que il faudra que je, euh, je me replonge là dedans euh, voilà il s'est fait plein d'autres choses et là j'ai fait que le premier jour c'est ça euh, Ouais, il y a eu plein de choses super cool il y a eu un il y a eu des... il y a un atelier je sais plus où il est mais par Frédéric Julien je sais pas si c'est celui-là mais il était en français euh... il y a eu tellement de choses cool ça c'était la session de nuit européenne de jour pour l'Asie du coup euh, après là, donc ça c'est le dimanche je suis allé pas mal à la session autour des wikibase euh, très technique mais euh, très intéressant de voir ce qu'on peut faire avec les wikibas euh, pour reparler des lexem hein, qui est mon sujet préféré euh, c'est david linden qui nous a proposé deux wikibas externes qu'ils qui ont montées euh, une qui s'appelle euh, lexbib et l'autre qui s'appelle euh, outsack et du coup les deux tournent autour des, des données autour du basque euh, l'ex bib ben, c des toute la toute la littérature les publications scientifiques qui existent autour de la langue basque donc qui permet de mieux comprendre comment fonctionne euh, cette langue justement et à haute sax c'est comme les lexèmes mais euh, pour des raisons euh, pour plusieurs raisons que je m'interroge un peu sur la légitimité mais en tout cas ils ont décidé de faire leur propre base lexème en plus et je dis bien en plus parce qu'ils ont mis plein de l'exem en basque sur Wikidata sur les Lexèmes. Euh, c'est pas complètement séparé ce qu'ils ont fait. Mais ils sont allés plus loin, notamment sur les détails de, de variantes lexicographiques, des dialectes et sous-sous-dialectes basques. Euh, ils ont fait un super boulot et c'est lié les unes aux autres, parce que du coup, quand il y a un dialecte spécifique, ou un mot dans un dialecte, il donne la référence bibliographique, ou dans la référence bibliographique, il donne un lexème en exemple. Euh, c'est très intéressant. Euh, c'est aussi ce qui était intéressant. Ce que j'ai retenu de pour résumer rapidement, mais toute cette session autour des Wikibase, c'est qu'on a de plus en plus de Wikibase externes qui se fait enfin qui se font en externe. Euh, et donc, du coup, il n'y a plus que Wiki. Enfin, il y a en dehors de Wikidata et des Wikibase maintenant, et de plus en plus, et on peut les lier et on peut collaborer ensemble, justement. Donc, ça, c'est cool. Euh, la session éducation sciences je me suis noté à la regarder plus tard parce qu'il y a des choses euh, sans doute très intéressantes à voir. Euh, ensuite, j'ai aussi switché, donc, euh, parce que j'ai regardé Barbara et Thomas. Donc, eux, c'est une wikibase de la Bibliothèque nationale allemande. Et là, j'ai switché à 11h30 pour aller voir Daniel Mitchell qui nous faisait un état des lieux de, du projet Wikisite autour de ma bah, comédie à l'heure autour de ce que, tout ce qui est données bibliographiques sur les publications et donc euh, voilà il y a Daniel qui nous a fait une présentation générale ensuite Liam euh, qui nous a parlé d'un projet euh, de Wikibase pour euh, mieux partager les citations euh, je résume ça très vite hein, mais euh, voilà John Samuel qui nous a parlé de d'améliorer la, la navigation et la découvrabilité comme on dit parfois findable Trouvabilité même d'ailleurs euh, des données parce que c'est bien d'avoir beaucoup de données, mais il faut pas qu'elle dorme dans un coin inutilisé. Voilà, euh, Daniel est revenu pour nous parler des, des mises à jour de Scolia, c'était très cool parce que Scolia c'est vraiment un outil intéressant. Euh, James nous a parlé d'une Wikibase pour les citations, et puis il y a eu les Lightning Talk. Euh, il y avait Marie qui a parlé en haut, on ne sait plus. Non, c'était après. Euh, là, d'ailleurs, j'ai parlé moi vite fait de, de ma résidence, et ce que je compte à faire, notamment côté universitaire avec les, les données bibliographiques. Hey, hi, um... bot euh... Ensuite, toujours autour des données bibliographiques, il y a Marie, Damien et Simon qui nous ont parlé de bah, tous les problèmes que l'on a autour de de toutes les données bibliographiques et notamment pour les documents qui sont qui rentrent pas dans la case qui sont pas un livre classique, donc il y avait tous les manuscrits anciens, il y a toutes les publications en série, euh, tous les magazines, la presse qui sont des types de publications qui rentrent pas forcément les case. Et du coup, c'était des ateliers pour euh, essayer de réfléchir ensemble de ce, comment on pouvait améliorer. Euh, on a beaucoup exploré les problèmes, on n'a pas forcément trouvé de solution. Euh, mais, mais c'était très intéressant quand même et il y a eu beaucoup beaucoup beaucoup d'autres choses notamment euh, un panel à la fin autour euh, du projet Wikisite et son avenir il y a eu d'autres euh, discussions euh, ouais je, je vais pas en parler de tout mais euh, voilà euh, l'effet de rétention des... sur euh, sur Wikidata etc etc et après, bah du coup, là si on arrive à la fin, euh, il y a eu la session de cadeaux où donc, chacun a présenté un projet qu'il a fait. Euh, donc là, c'est sur la... Ici. Et du coup, voilà, il y a eu beaucoup de projets différents qui ont été présentés. Euh, Learn Wikidata, c'est vraiment un super beau projet pour apprendre à contribuer sur Wikidata. C'est Team English, euh, Django. Français, espagnol. C'est des petites vidéos courtes qui vous apprennent à voilà contribuer à, à, à Wikidata autour des thématiques bah, des wikisites justement de, de voilà, créer un nouvel élément, créer un, un, les auteurs, un, les personnes, ajouter des références. C'est vraiment comment faire le tour de Wikidata. En, Vingtaine de vidéos, c'est vraiment super bien fait, je trouve. Euh, ça, c'était un beau cadeau. Et il y a eu plein d'autres projets. Euh, Wixibit, ça faut que je regarde de plus près, mais ça a l'air super cool aussi. Comment monter un projet, un, enfin un site web facilement à partir de Wikidata. Euh, c'était une vidéo qui est pré-enregistrée, donc on peut la retrouver ici. Ça, je vous le mets en lien ici. Wikidata, Wikidata complete. D'être un map, ça c'est Adam qui nous a fait un, une super carte aussi. Alors ça va planter mon envie. Ah, ça plante. Je suis bête. Ah. Ah, c'est trop lourd. Alors, je ne sais pas si vous voyez toujours et si vous voyez la carte. Donc du coup, je ne vais pas toucher à tout, mais ça permet de montrer les points géolocalisés sur Wikidata et de sélectionner une date et de voir les choses, l'évolution. Bon, je ferme pour euh, pas casser mon ordi Et euh, puis, Camillo nous a présenté un, un truc qui était cool aussi, qu'il faudrait que je regarde. Euh, etc. etc. Jean-Fred qui nous a parlé d'integrality qui a amélioré. Alors, Jean-Fred, tous les ans, en cadeau, il améliore un peu Integrality. Euh, chaque année, c'est de mieux en mieux. Je pense qu'un jour son outil fera le café, tellement c'est bien euh, et c'était cool. Voilà, il y a plein d'autres. Euh, voilà, le chat. et du coup, après, bah, c'était fini. On a eu la cérémonie de clôture. On, on s'est donné rendez-vous pour l'an prochain, globalement. On, voilà, et qu'est-ce qu'il y aura pour l'an prochain qui est le dixième anniversaire et qui sera aussi partiellement en ligne. Mais peut-être, euh, on va plus forcer sur le format hybride. Et j'espère qu'il y aura une partie francophone en France où on pourra faire des présentations euh, en français et qui seront aussi en ligne du coup. Euh, peut-être même avec nos amis suisses, belges ou canadiens. Pourquoi pas euh, Faire des choses intéressantes sur le sujet, ça serait super cool. Vu que ça tombe au moment où il y a la Wiki convention francophone aussi, il y a peut-être des liens à faire. Ça serait super. Euh, voilà et je voulais parler d'autre chose mais finalement j'aurais pas le temps donc euh, je vais m'arrêter là pour ce soir euh, je vous ai beaucoup parlé euh, je ne sais pas si vous avez tout compris je l'espère la vidéo sera sur youtube aussi pour que vous voyez plus lentement les vidéos de la wiki data seront dans quelques jours euh, je l'espère rapidement en tout cas euh, sur sur youtube commons et à d'autres endroits que j'ai oublié Pirtube peut-être pas sûr euh, surtout ça m'a donné beaucoup d'idées vous voyez que là en, en une heure j'ai pas eu le temps de faire tout le tour euh, je continuerai en fait dans les jours mois semaines à venir à vous en parler euh, petit à petit des différents outils parce que il ya de quoi parler pendant des jours et des jours euh, je sais qu'il y a des trucs que je regarderai les Lexem, vous allez pas y couper wikipédia abstrait je vais regarder ça plus près comment ça marche et je vous reviendrai euh, j'essaierai de rendre simple ça simple pour que vous compreniez euh, je regarderai aussi tout ce qui est euh, les nouveaux outils euh, dont je vous ai parlé et euh, je ferai peut-être des démos spécifiques sur un ou deux de ces outils si vous avez des questions d'ailleurs Outil spécifique qui vous a marqué, que vous avez envie de, de mettre, de mieux comprendre, que je présente aux autres parce que vous le trouvez cool, euh, ben j'essaierai de le faire. Euh, Batsoul, merci beaucoup. N'hésitez euh, pas, comme d'habitude, à, à, à me faire des suggestions. Il euh, y a tellement à faire et une heure ça passe très vite le mardi soir. Euh, voilà, beaucoup de liens à aller voir, mais aussi à la limite, euh, restez pas perdu si vous voyez tomber sur un outil, et euh, vous ne savez pas comment l'outil fonctionne. Ben, suggérez-le-moi et à la limite, on peut le regarder ensemble, ou je peux le regarder avant et vous montrer comment il fonctionne. Euh, pendant un mardi soir, c'est encore le mieux. C'est aussi l'esprit de partage du wiki. Voilà. Je laisse le chat faire deux, trois dernières remarques, questions, me dire au revoir si vous le voulez. Et je vais m'arrêter là. Je vais vous souhaiter une bonne soirée et à mardi prochain. Ciao, ciao